Ne pas parce que grâce à ce chrono, là qu'on est en train de faire, on va pas les écrire, écrire, plein de on va les écrire à vitesse. <rire> ah, Je m'appelle Schmidt, des chanteurs d'actu, cet après-midi j'étais avec euh, Loka Tangata pour monter un atelier d'écriture qui s'appelle Chansons de goût. Euh, au départ, nous on est un collectif chanteurs d'actu, il y a moi, Schmidt, Scuderi, Loka Tangata qui nous a rejoints et on a monté la deuxième session des ateliers d'écriture, donc Chansons de goût. L'idée c'est tout simple, c'est qu'on écrit une chanson sur la place avec qui veut participer. La dernière fois qu'on l'a fait, on était 25 au milieu de la place. Aujourd'hui, on était un bon 10-15 qui se sont mobilisés pour écrire cette magnifique chanson sur le 49-3. Oui. On avait... Aujourd'hui on était sur un plus petit coin de la place de la Rep, on était un peu plus isolé donc on avait un peu moins l'effet de foule qu'on avait eu au premier atelier. Là je te dis, on était en général une petite dizaine sur l'atelier cet après-midi. Il y a eu un peu de turnover mais surtout les gens ils ont bien fixé, ils sont bien restés. On a eu quelques personnes vraiment extraordinaires sur l'atelier. Enfin, L'ambiance était parfaite quoi, mais comme à chaque fois en fait qu'on monte des initiatives comme ça, les gens ils sont attirés par la musique, tout d'un coup on leur dit que c'est facile d'écrire et de produire des chansons et ils se rendent compte que c'est vrai. Donc, c'est que du bonheur. La méthode est la suivante. On se pointe avec l'Oka Tangata, on envoie une paire de chansons révolutionnaires, histoire de dire aux gens qu'on est là. On fixe les gens qui sont là, on leur dit venez écrire une chanson avec eux. On fixe un thème ensemble, en l'occurrence aujourd'hui c'était le 49-3. Et là, on se met à rentrer d'abord dans un brainstorming assez long dans lequel on dit le 49.3, ça nous évoque quoi Et là, les gens ne peuvent pas annoncer tous les mots qui leur viennent. à Ces mots, on va les mettre par liste alphabétique. Euh, et là, on accumule, je sais pas, 300 mots, 400 mots de vocabulaire. Une fois qu'on les a, on se divise en sous-groupes sous et chaque sous-groupe écrit un couplet, en l'occurrence on en fait quatre. Ça fait à peu près six strophes chacune, commençant à chaque fois par une des lettres de l'alphabet. Sachant que les lettres de l'alphabet et tout, en réalité on s'en fout, ce n'est qu'un prétexte pour que les gens, euh, au départ, lâchent leur créativité euh, euh, sous forme de jeu. Quoi. Donc bah, tu vois, les sous-groupes font euh, leur petit couplet, ils sont hyper autonomes, en général ils se prennent très vite au jeu. Ceux qui ont fini plus vite viennent aider ceux qui finissent plus lentement. En ce temps-là, avec Loca, on est euh, derrière en train de gratouiller, de chercher un refrain et des accords. Ensuite, ben, quand les gens ont fini les couplets, ils les amènent, on se les propose, on voit s'il y a des légères modifications à faire. En général, il n'y a pas grand-chose. Bon et nous, on leur donne à valider la mélodie euh, et le refrain. Et voilà, encore une fois, aujourd'hui, ben, on, on s'est bien trouvé sur cette formule et ça nous a permis d'écrire une chanson à 15 en 3 heures. L'avenir de cette chanson, elle est en Creative Commons avec interdiction d'exploitation commerciale ça veut dire qu'on a toujours la propriété intellectuelle de ce truc là quand je dis on, c'est tous les co-auteurs de cette chanson là donc on ne peut pas la reprendre par exemple pour mettre des paroles nazies dessus par contre on ne peut pas non plus la reprendre pour la vendre par contre, elle est reprenable par qui veut, du moment qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale. En ce qui concerne l'avenir de cette chanson, il bah, y a TV Debout, qui l'a capté aujourd'hui, donc on va la faire tourner par YouTube sur ce vieil, alors je vous encourage à regarder TV Debout. Et puis, euh, et puis bah, on espère qu'elle va faire son petit chemin dans les manifs. Est-ce qu'on peut, est qu peut se modifier On se fait des petites modifs ouais, ah oui, et on va la chanter en nager aussi. Et on la chantera aussi demain à partir de 19h-19h30 sur la scène musique qui s'organise sur la place de la Reine. Moi je suis chanteur dans... et claviériste dans un groupe de post-punk, donc oui, je suis habitué. Alors moi je suis pas du tout habitué, enfin je suis habitué à venir à Nuit debout, mais je n'avais jamais chanté à Nuit debout. Et en fait, euh, je connaissais le connaissais chanteur d'actualité et quand je l'ai vu, j'ai attendu parce que comme il avait déjà fait cet atelier, je savais que ça allait recommencer et j'avais vraiment envie de participer. Donc voilà, je suis très contente d'avoir participé à ça. Apparemment. On a fait On a fini, J'invite tout le monde à aller chanter en manif... Ouais, ouais, pour les apprendre. Euh, voilà. On va aller chanter. On va aller chanter. On va les On va chanter. On va chanter. On On va pour On On va Les Enfin... enfin tous Toi aussi euh, Moi non, moi je suis nulle, j'ai pas écrit Celle l'a écrit, vous hein, Mais non, euh, c'est lui euh, qui a écrit <rire> Tu vas pas faire dire que c'est moi qui ai écrit ton truc bizarre Ah si juste Je vais essayer tous les jours, pour voir il y a quoi, d'actualité sur, euh, sur, euh, sur, sur le jeu de vous. Donc euh, maintenant euh, je suis venue, j'ai contourné l'air de jeu, et j'ai vu euh, François et euh, son acolyte. Voilà, après maintenant je lui ai demandé euh, il faisait quoi et, et après bah, il m'a dit qu'il qu qu faisait des chansons. Je lui ai, ai demandé s'il si pouvait chanter. Après bah, j'ai chanté deux trois morceaux de de Après maintenant il y a un monsieur qui est venu euh, m'aider et, et il m'a donné une phrase. Et la phrase maintenant ça a été ma phrase fétiche. Après maintenant durant le, le, le reprend devant la représentation euh, à l'heure, la phrase elle, elle était parfaitement réalisée que j'ai dû faire... Euh, que j'ai dû la... la, la La, en fait la musique c'est la langue euh, universelle quoi Genre tu viens, tu partisses Même si tu connais pas la langue Après tu t'habitues et euh, Ça devient euh, genre euh, vite fait quoi Ok, allez Fio, ok ah. <rire> Allez se donne 3. le droit De se mettre à la, la figure, figure cette, cette motion de censure de Le peuple s'organise Écoute son cœur et sa voix Bien sûr, populaire et fier d'écrire ses lois. On ne et les dehors s'ils se mettent en grève. <rire> hein, quand c'est possible. On voudrais vous heureux. présenter. La téléchanson de vous qui s'est réunie pour la deuxième fois aujourd'hui sur la place de la République. Aujourd'hui on était entre 10 et 15 selon le moment de la journée pour écrire. Il y avait des gens déterminés, il y avait des gens créatifs, il y avait des gens qui étaient méchamment déterminés à vous donner leur vision du 49.3. 3 Aujourd'hui, cette émotion de censure populaire en musique pour toi camarade Manuel. Vous êtes prêts 1, 2, 3. C'est comme au cette notion de censure Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix Tout populaire est vient d'écrire ses lois 43 dénus de l'hémocratie 49 poètes, il deviendrait grand aussi Si le panneau n'a pas lieu, le fleur se frappe. Aujourd'hui, on manifeste pour notre avenir. On passe la nuit on dans le but de choisir. Le meilleur champagne à sa pour le peuple Marianne Par un climat on se donne le droit de mettre à la figure cette notion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur. Concentrer un petit peu, parce que tu dois chanter toute la chanson avec nous. Alors attends, reprends la passe au deuxième couplet, les amis. Toutes ces manifestations, telles des mutileries, On mépris pris de ces sales manigances, milliardaires, Minorités manipulées, mais sans biceurs, Néglige, dissociées, opprimées, oubliées, Oubliez, messieurs les groupings, mixez-vous tous les verts, que bon ensemble, les rêves, rêves du monde d'après Du monde d'après 49.3, 49 on se donne le droit de mettre à la figure cette motion de censure, le peuple, peuple s'organise peu Écoute son cœur, son cœur et sa voix ah ah ah ah C'est le populaire, et bien on d'écrire ses lois. Emmanuel, Manu, ton ce ton prochain couplet est pour toi je puissance, lui la puissance, la ta puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la la la la tu la sera pour toi. la un va se dire, elle va le sortir Que s'organise, elle contre son cœur et sa voix Son sur populaire est fier d'écrire ses lois Servi le par ses millions de salariats. Tu imposes ta tyrannie au code du travail Vendez-t'en contre la violence de l'État Et lutte contre ton monde ultra-libéral notre peuple, c'est qu'on 49 On conteste, on se mobilise et on votera! On, on votera! 49 -3. -3. 3 on se donne le droit on de mettre la figure, Cette pas sur les censures. Le peuple s'organise, écoute son calme et sa voix! Censure populaire, et, et, et, et faire ses églises et ses droits! Encore! Tout est maître en figure, c'est pour ceux de censure, le peuple s'organise, écoute Tout son cœur et savoir. C est c est ce savoir Censure populaire, et vient de décrire ses lois, Le peuple, le peuple s'organise, le peuple s'organise, écoutez le corps du savoir. et fier fière d'écrire ses lois Asta musica siempre Merci beaucoup chanson de vous Radez-vous demain rendez vous demain pour le global début radez